Il je J'ai mal. On était sur un parking en train de prendre le petit déj. Et euh, là, il y a un gars qui est venu nous voir. Au début, il nous a parlé portugais. Au final, on s'est rendu compte qu'il était français. Et on lui a un peu parlé du projet et tout ça. Et il nous a proposé de venir prendre le petit déj chez lui. Il y a une maison dans le coin, donc là on est en train de le filmer, on va y aller, ça va être bien. Allez Marc. C'est le moment de nous offrir une villa juste sur mer avec une piscine. Moi je non, là, Ah Ça prenne, ça prenne. On y est. Aujourd'hui. C'est incroyable, c'est trop stylé. Non vrai, je mais vrai. je mais vrai, je l prise, elle je je les elle m'a chauffé. C'est la guerre, je ne vais pas aller à l'école. Hein. Donc à 14 ans, j'ai arrêté, l'école euh, très tôt. Je suis parti de, même de chez mes parents euh, parce que évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, les parents qui disent ah, non, faut, euh, faut aller à l'école, ah oui. et puis je me suis tiré, je dormais dans ma, dans ma bagnole euh, pour ne pas dormir chez mes parents pour pas y ait, euh, voilà. et hop, je, je suis parti dans l'univers du sport et de la moto et, Bien, mais on a fait, Trop fait. Et... Je, je vivais vraiment que pour la moto mais j'avais rien de besoin d'autre. J'étais passionné, j'étais à fond là-dedans. Euh, j'avais pas, de... pas de thune pour moi. Toute la... Si j'avais de la thune, j'achetais la carte de frein. Ouais, ouais, euh, bien, euh, bien. Tu vois, j'étais à fond dans. J'étais à fond dans, dans cet univers-là. De vivre son sport, vivre sa passion. De toute façon, déjà t'es bien dans ta tête, quand es bien dans ta tête. Dans ta tête. Ouais. Le film va se dérouler, c'est quand tu te forces à faire des choses que tu n'as pas envie de faire que tu deviens moins bon. Là. Tu se quoi, j'aime pas là -dessus. Bon, là, il y a Mehdi qui fait Et un petit saut au-dessus de la piscine. En vrai, tu veux tester <rire> <rire> Tu peux l'ouvrir, Marc Si <rire> <'ai> tombe, <rire> je <p'tit. rire> m'en là. Bon, après euh, ce petit moment cool avec Marc là, on va aller euh, à Lisbonne parce qu'il y a une jam de parcours. Donc on va ranger nos affaires et puis ça va partir en session. <rire> bon, bon allez, ça part. Même avec de l'élan pour arriver en haut, pas ça. Ah c'est chaud, hein. c'est un peu là. Merci Marco. De rien, de rien. C'est un plaisir. <rire> c'est Salut <rire> les gars. On est à Canarxid, un spot qui a l'air incroyable Et euh, on va participer à une petite jam avec les locaux On est rechargé en termes de café et de douche Je pense que ça va être un bon training Là on ne peut que faire du lourd Let's go, ça part Oh my god, hello, nice to meet you hello. Hello, Wow, il y a plein de monde Yes un petit peu pour pour le dessert On a trouvé un petit challenge, genre là il y a un mur et on va essayer de faire double chat. Le truc c'est que bah l'arrivée du mur c'est directement de l'herbe. Du coup bah je sais pas trop ce qui va se passer mais en fait c'est même moteur. Genre euh, l'atterrissage le mur il est au même niveau que l'herbe après. Du coup on sait pas trop comment on va ramener les jambes. Et du coup on va faire un chifoumi pour, pour savoir qui va en premier. Chifoumi <rire> <rire> Ah je crois enfin, qu'il va en premier, il va en premier. C'est vraiment marrant J'ai fait n'importe quoi mais ça s'est bien passé C'est cascade la petite pensée à Fabien qui fait de la cascade Mais oh. non je crois Vas-y c'est encore moi j'essaie de pas toucher le mur Bon voilà c'était marrant on a fait un peu de cascade Bon on va passer au prochain challenge Là on va monter sur les billets et il y a un petit détente, arrivé sur un petit toit en pente, mais on sait pas trop, c'est du carrelage, ça va sûrement glisser, mais ça va être marrant. C'était bien marrant, maintenant j'ai peut-être essayer de le faire en side-press. C'est quoi le projet Petit tic tac avec Pedro, le roi des tic tac. Donc là, euh, l'idée c'est de mettre le pied ici et d'atterrir euh, sur le mur là-bas. Ça, ça va le faire. <rire> <rire> Putain Pas moi battu Faut vraiment que je m'applique qu'à mettre les deux pieds mais je suis comme ça en l'air. Hey. <rire> oh. <Hey>. oh. <rire> Je suis à bout. Je suis à bout du. Je suis à bout de ma détente, mec. je peux pas aller plus loin. Right more here, more in the edge, because it saves you a little bit of distance because you're almost there. Yeah, yeah. And maybe that's the almost Tony. Yeah. Là là, yeah. But for for me, is the problem was not the distance. Is just a fucking run up with the tic tac on this leg. Yeah, that's real. It's a battle. It's battle. Je repars pas avant de d'avoir mis ce ce tic tac. Vas-y mon mat, donne tout, pour celui-là, c'est sûr. Yes yes Let's go Ah, yes. oh, ça fait plaisir, ta tête, ça. Voilà. quelle machine, ah, yes. il s'est acharné. C'est juste là, en fait, En fait, tu passais pas là. Tu passais pas là, là. C'est là qu'il je fais le pas. Depuis tout à l'heure, je fais de la merde à faire ça. <rire> il faisait la danse. Mathieu, il s'est acharné et il l'a eu. Comme quoi, ça vaut le coup de pas abandonner. Hein. Je trouvé un autre tic tac. Je crois que je suis accro. Je fais des longs ici, un pied sur le muret, un pied sur le mur et j'arrive euh, derrière sur le muret. Ça part. Je connais pas son nom, c'est chaud Aujourd'hui on est encore à Lisbonne et on a trouvé un sacré spot. Genre il y a plein d'escaliers qui montent et tout, je pense qu'on va trouver des petites lines. Ce spot il est fou, parce que genre il y a tellement de murs partout, et c'est des murs qui accrochent. Du coup en vrai, il y a moyen de toutes ces petites lines Yes! Youhou. Youhou. Youhou. Well, alors tu veux me faire mal. <coughs> ah. oh il veut pas que je fasse ma line, mais bon, je vais la faire quand même. Ouais. Oh, c'est chaud Mon pied droit n'a pas décidé de se mettre. Mais bon, sort repart, hein Je une Non, il n'a s'est pas touché. Ne vous pas. Non Non Let's go. Oh. Ah ça va Ça va Val bon ouais, Non Putain mais c'est... Oh, oh. Ah ça va uh, là. Bon ça part sur une fin de session, on espère que vous avez kiffé autant que nous ces petits spots à Lisbonne, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, ciao